Jésus J'aime ressentir quand tes yeux sont rivés sur moi. J'aime ressentir quand tes yeux sont rivés sur moi. Car je veux passer du temps dans ta présence, Jésus, plus de temps dans ta présence. Car je veux passer du temps dans ta présence, Jésus, plus de temps dans ta présence. J'aimerais chanter ce chant à ta gloire Oui, j'aimerais chanter ce chant à ta gloire Oui, j'aimerais chanter ce chant à ta gloire Au milieu de la louange, au milieu de la louange au milieu de la louange Au milieu de la louange Jésus Tu m'as sauvé la vie Jésus Je m'inclide devant ton trône Jésus J'aimerais chanter, papa, ce chant à ta gloire. J'aimerais chanter ce chant à ta gloire, au milieu.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 Dans ta présence Plus de temps dans ta présence Oui j'aimerais chanter Ce chant à ta gloire oui, j'aimerais chanter Papa Ce genre à ta gloire Oui j'aimerais chanter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 Jésus, tu es beau, tu es mon bien-aimé, mon bien-aimé, c'est pourquoi j'aimerais chanter pour toi ce chant à ta gloire.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 Au de la louange, au milieu de la louange Jésus, tu es assis au milieu de la louange Au milieu de la louange, Jésus, tu es assis au milieu de la louange, Jésus, tu es assis.